on a pas mal de gps 4 alors en oui c'est wow, énorme tout ça j'en ai encore ps 2 ouais tout ça c'est déjà pas mal hein. bon on va commencer par quoi On commence par les jeux, oui, parce que là on les voit bien dans le champ de la vidéo. kokoto 4 Racing qui me manquait, Donc, ça c'est cool. Je vais pouvoir le tester. Il est complet, ils sont tous complets. Je pense qu'il aura peut-être pas, mais presque tous je vais les mettre par terre. Hop. Ensuite, j'ai un circus, euh, je sais pas quoi, euh, sur un mobile. Je connais pas Il est dans ma même forme Et... On va en faire des gameplays les gars. J'ai un Resident Evil. Complet. Ah ça a l'air trop bien ça. Il un autre jeu d'horreur. Ouais. Ça y va les jeux d'horreur. Complet. Je sais pas si c'est vraiment horreur mais bon en tout cas c'est plus de 16 ans. Hop, au suivant. J'ai du chaud, -nouaille complet J'ai un Call of Duty. C'est plus un jeu de dire. Ensuite, j'ai Space Game. Complet. Un jeu de voiture, Hot Wheels. Ok. J'ai un Ghost Squad. Ensuite, j'ai Secret Files. Enfin, ça doit être un jeu d'aventure, plus. Okay. Un jeu de voiture, dite for speed, complet, j'ai de la chance ils sont tous complets, ensuite j'ai un super héros, complet, ça doit être un jeu d'aventure, avec des combats et tout ça, toujours des combats dans les jeux de super héros. Ah, Gaspéa, jeu d'aventure La terrifiante journée du sport Ensuite j'ai le Seigneur des Anneaux jeu d'aventure complet Oups. Le disque se casse la gueule Ensuite j'ai Hulk l'incroyable c'est un jeu d'aventure, hein, je pense aussi. C'est 16+. Plus. Et il est euh, complet. Ensuite, ah, j'ai un autre Need for spin, C'est pas le même. Complet. Ensuite, Disaster. Disaster, pardon. Play. Ouais, ça en, en gros faut sauver des vies là dedans, dégager les blessés, les gravats, donner les premiers soins et tenter le tout pour le pour le tout pour sauver d'innocentes victimes et un groupe armé, survivez aux éléments déchaînés donc là on joue les secouristes ça change des autres jeux là j'ai un monster là Ah, celui-là n'est pas comblé. Le dernier jeu, oui La collection des lapins crétins Tous en un Et en plus, il est complet Donc quoi, du coup, euh, c'est 3 ans, non hein, quoi Il y a 175 jeux Donc on va rester dans le rétro Maintenant, je vais faire les jeux PS2 Allez, c'est parti Alors, donc j'ai Stolen de combat je pense complet ensuite euh... j'ai fifa street 2 complet un jeu de voiture Complet. que je ne mélange pas avec les huit tout man. Complet. J'ai King Kong. Oui, c'est pas. King Kong. Oups. Complet. Euh, un jeu de voiture Ça a pas mal complet par contre la boîte elle se mal euh, j'ai les sims 2 complet Eragon, j'ai jamais vu le film en plus, un film d'aventure, donc le jeu ça doit aussi un jeu d'aventure, ensuite j'ai euh, Max Payne, ah, c'est un jeu de baston, il est complet, Ensuite, j'ai Strat, Strat Global Strike Team Complet On se note un jeu de guerre aussi Ensuite, encore un jeu de guerre, Ice Combat Ah, pas complet Ensuite, j'ai un jeu de moto sur les jeux 4 donc nous commençons avec rage 2 ensuite j'ai watch 2 donc le rage 2 je l'ai déjà testé mais alors par contre Voilà la civilisation, les gens qui polluent, euh, qui font du bruit, même les vendredis fériés. <rire> bon, bref. Donc, le Rage 2, je l'avais testé dans les gameplays là. Gameplay test. Celui-là, il sera à faire. Les autres aussi d'ailleurs. ZF. Un jeu qui a l'air pas mal. Par contre, ce qui est énervant, c'est les étiquettes. Hein. Ça abîme. J'aime pas ça, moi, quand on abuse mes affaires. C'est des œuvres d'art. les abîmer. Ensuite, j'ai Space Histor. Ensuite, j'ai Friendstick. un jeu que j'avais déjà... Celui -là, celui là je l'avais pas du coup ça me fait deux jeux en un donc ça c'est bien Alors, il y a les deux disques et la complète complet avec les deux disques la, la notice d'art enfin, pas une notice en <coughs> si <une> mini notice <rire> barre. Voilà, donc j'avais euh, joué déjà à saint euh, Odyssey, <coughs> j'avais beaucoup aimé. Et voilà, ça m'a coûté 150 euros le tout. S'il si y a des gameplays que vous voulez que je fasse euh, rapidement, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires et quel jeux vous voudriez voir euh, rapidement. J'espère que cette présentation vous a plu les amis, et on se retrouve bientôt pour tester tout ça ça va me prendre des années. <rire> Plus tout ce qu'il y a sur mes étagères, tout à euh, la Switch. Oh là là. Il y a le démat aussi, hein, c'est pour ça. <rire> ça. Ça en fait des tonnes. Il y, a, il y a Pokémon que je dois acheter là. On se retrouve très vite pour les gameplays les gars. Allez, salut tout le monde, ciao